Ah, les cheminots, Ils sont pas une grève presse, là. Comme s'il n'y avait pas assez de problèmes de trains comme ça, voilà qui descendent encore dans la rue pour défendre leurs privilèges. On est tous d'accord sur les problèmes de la SNCF. Des retards, des annulations, des accidents, des prix élevés qui ne répondent à aucune logique, et par-dessus le marché, une dette colossale qui se creuse chaque année. Le souci, c'est qu'à force de centrer le débat sur le fameux statut des cheminots et les privilèges qui iraient avec, on en fait les responsables de tous les maux de la SNCF. Alors que le problème ici, il vient clairement des choix politiques. Laissez-nous vous expliquer pourquoi. Petit retour en arrière. Dans les années 80, l'État français décide d'investir beaucoup d'argent dans le TGV. L'objectif, c'est le tout TGV. Au début, les lignes à grande vitesse sont rentables, mais elles finissent par capter la majorité des investissements. Dans le même temps, le reste du réseau est délaissé pendant plusieurs décennies et se détériore. À la fin des années 2000, à la suite du Grenelle de l'environnement, le gouvernement enclenche une série de chantiers de lignes à grande vitesse et de rénovation, mais ne débloque pas assez de fonds. Face au désengagement de l'État, la SNCF doit trouver des liquidités pour financer ses grands projets. Et comme beaucoup d'entreprises privées, elle s'endette sur les marchés financiers. Entre 2010 et 2017, la SNCF emprunte 17 milliards d'euros. L'endettement est tel que l'entreprise doit même emprunter pour rembourser des intérêts. Aujourd'hui, 59% de ce que la SNCF emprunte sert en fait à rembourser les intérêts de sa dette. D'autant qu'une partie de l'argent de la SNCF provenait des revenus des autoroutes que le gouvernement Villepin vend au secteur privé en 2006. Même François Hollande, qui n'est pas encore candidat à la présidence, s'en indigne dans une lettre au syndicat Sud Autoroute en 2012. Cette opération à courte vue a donc privé la France de ressources pérennes pour mener une politique volontariste de report des trafics de la route vers le rail et a tourné le dos à une politique d'aménagement du territoire ambitieuse s'appuyant sur des infrastructures performantes. Les choix politiques douteux se poursuivent encore aujourd'hui, à l'image de la liaison Lyon-Turin, un vaste projet qui coûterait 26 milliards d'euros soit la moitié de la dette actuelle, et dont l'utilité est fortement remise en cause. Sauf que tous ces choix politiques ont des conséquences. Un gros manque d'argent pour l'entretien des voies, le maintien des petites lignes régionales et l'amélioration des services aux usagers. Il paraît donc un peu injuste de faire peser sur les cheminots la mauvaise gestion de la SNCF. Mais alors, pourquoi sont-ils dans la rue Pour défendre leur statut, certes, mais pas seulement. Leur principal combat, c'est d'éviter que la SNCF ne soit de plus en plus régie par une logique d'entreprise privée. Car c'est bien l'objectif de la réforme voulue par le gouvernement Ouvrir le rail à la concurrence Concrètement, cela veut dire que nous pourrons circuler dans d'autres trains que ceux de la SNCF à partir de 2020 Mais quelles seront vraiment les conséquences pour nous Déjà, un petit détail de la réforme Si de nouveaux trains privés pourront faire leur apparition le réseau, lui, restera à la charge de notre bonne vieille SNCF publique et donc, indirectement, à notre charge Or, le plus coûteux dans le domaine ferroviaire c'est l'entretien des lignes En bref ce qui rapporte de l'argent sera à disposition du privé, et ce qui en coûte restera du ressort du public. Ça ne risque pas d'améliorer les finances de la SNCF. Parlons maintenant de ce qu'on nous présente comme le plus gros avantage de l'ouverture à la concurrence, la baisse des prix. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est vraiment en mesure de la confirmer. Et les expériences de nos voisins européens sont assez aléatoires. Ce qu'on peut prévoir en revanche, c'est que les lignes les moins rentables risquent d'être abandonnées. D'ailleurs, la réforme prévoit de céder aux régions 9000 km de ligne. Quand on connaît l'état de leurs finances et le coût du réseau ferré, ça ne présage rien de bon. Moins de cheminots Cela veut aussi dire plus de sous-traitants, et donc d'emplois en CDD, à temps partiel ou en intérim. Ce processus a déjà commencé, et le recours à ce personnel moins qualifié a amplifié les retards et les accidents. Le nombre de ces travailleurs précaires dans le rail est aujourd'hui estimé à 115 000. De leur côté, les cheminots sont de moins en moins nombreux. D'ailleurs, la SNCF elle-même fonctionne de plus en plus comme une entreprise privée. Le groupe SNCF, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi 1128 filiales implantées dans près de 120 pays. Le plus ironique dans tout ça, c'est que certaines de ces sociétés sont déjà des concurrentes de la SNCF, comme Geodis pour le transport de marchandises, ou Webus pour le transport de passagers. Concernant le bus, les études montrent déjà que 37% des passagers se reportent sur ce mode de transport en raison du prix. Quand la SNCF est déjà son pire concurrent, ça promet des dégâts. Et c'est là le véritable combat porté par les cheminots. La privatisation du rail, cela revient à briser une certaine idée du service public. Alors que la solution serait peut-être tout simplement de mieux réfléchir aux investissements. La question qui n'est posée nulle part mais qui devrait nous intéresser est la suivante. Acceptons-nous de devenir des clients ou voulons-nous rester des usagers Autre dimension et non des moindres, Favoriser le train, c'est aussi favoriser un moyen de transport plus écologique. En France, le transport routier représente 79,8% de la consommation énergétique, contre seulement 1,6% pour le transport ferroviaire. À l'heure de l'urgence climatique et du creusement des inégalités sociales, il serait peut-être temps de prendre soin du train. Parce qu'à ce train-là, ça va nous coûter cher. Et à la planète aussi.